Bonjour les amours, Mais écoutez, je suis en joie d'avoir investi dans un outil qui me permet de faire ces vidéos, de pouvoir bouger. Euh, et donc en fait, bah, j'avais envie de vous faire un petit coucou pour vous parler de ce nouveau format qui va se trouver sur ma chaîne YouTube où en fait je vais faire deux nouvelles playlists alors une qui sera en correspondance avec euh, bah, les semis euh, le potager, ce qui va se placer alors vous n'aurez pas du tout devant vous une pro qui va faire des montages euh, pour quelque chose entre guillemets je dirais euh, d'agréable d'un point de vue visuel et professionnel pas du tout, j'ai pas le temps, pas du tout du tout du tout par contre ce que j'ai envie de vous montrer donc là hop, je vais aller sur mon petit balcon et je vais retourner euh, la caméra pour vous montrer ceci Ma voiture est arrivée Yes Yes Yes oh, J'ai mis euh, une heure et demie pour la ramener. Et puis ben, en dessous pouvez voir ma petite terrasse du balcon donc j'ai un petit balcon là, qui va être aménagé avec le temps euh, j'aimerais bien mettre plein de plantes, plein de fleurs et puis pareil, donc là c'est la petite terrasse qu'on qu a construite, donc qui est un petit peu du dessous, voilà, et puis d'ailleurs ça me fait penser que je vais aller mettre mes semis au soleil bisous bisous